bonhomme de neige. Il du vélo dans la cour. Il y un manque de compagnie. Je parle au mur et à ses portes qui m'entourent. Un bonhomme de neige.